Je tout le monde, c'est Mehdi. Merci beaucoup pour vos messages de rétablissement, tous vos conseils, toutes vos recettes que vous m'avez données. Vous voyez que je vais beaucoup mieux, même si j'ai un léger reste de rhume qui s'entend peut-être dans ma voix d'ailleurs. Mais sinon, je vais très bien. J'ai bien dormi, donc j'avais envie de vous refaire un tirage aujourd'hui. Alors, je ne vais pas trop revenir sur les prévisions d'octobre que j'avais fait. Hein. On n'est que début de la première semaine d'octobre donc on va attendre, hein. mais on va regarder tout ce qui concerne l'armée parce que je sais que beaucoup se posent des questions moi aussi et on va voir si on pourrait avoir une intervention de l'armée pour une raison ou une autre en France sans forcément donner une période de temps on va dire dans les prochains mois, jusqu'à la fin d'année en fait hein, donc pour les trois prochains mois et voilà, donc c'est ça que j'avais envie de regarder alors va-t-on avoir une intervention de l'armée en France et on va essayer de voir un petit peu ce qui sort. Et je vais prendre pour cela le jeu de haut. Alors, vous me demandez toujours ce que c'est comme jeu. Ben, c'est le jeu de haut, oh, que vous pouvez trouver sur Internet. Alors, on a le feu vert avec l'argent. D'accord. Bon. Je ne sais pas pourquoi il y a des questions financières qui sortent. On va voir. Alors, va-t-on avoir une intervention de l'armée en France On va essayer de mettre euh, six cartes. Pour voir. Alors, une intervention de l'armée, donc une intervention militaire en France, dans les prochains mois. Alors, on a un tourbillon, c'est-à-dire, en fait, une situation dans laquelle on, se, on ne s'en sort pas. Le hein. tourbillon, c'est un piège mortel. On a ici une scission ou une séparation. On a la liberté hein, ou l'envol. On a ici les manifestations. Pour moi, c'est la carte des manifestations. Le temps. Et l'idée qui me vient tout de suite, c'est que le temps presse. Le temps presse. Donc, c'est un peu les questions d'urgence, ici. Alors, je n'ai pas vraiment la réponse à la question, mais j'ai un petit peu le contexte de la France, où on retrouve quand même, effectivement, le, le fait que ça devient vraiment une situation d'urgence, qu'il y a bien une séparation entre deux catégories de la population, le passe et non-passe, hein. Ici, on a bien les manifestants avec une situation, encore une fois, qui devient de plus en plus incontrôlable. Bon. Et ici, eh bien, on a l'oiseau. Alors, l'oiseau, c'est la liberté, c'est l'envol, c'est le départ. Donc, il peut y avoir des choses intéressantes. Donc, je vais remettre des grandes cartes en dessous. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse à ma question, mais on va voir. Hein. Souvent, moi, je commence déjà par avoir le contexte. Et puis, après, les choses s'affinent au fur et à mesure que je me plonge vraiment dans le thème dans le thème de la question. Ok. Alors ici, j'ai rigide. Bon. Donc déjà, ça, c'est la fameuse politique du gouvernement hein, qui ne change pas. Mais ça, je vous l'avais dit. Hein. Comme beaucoup d'ailleurs, je crois. Hein. Donc la politique qui reste rigide. Donc chacun reste sur ses positions. Et donc, ce qui va provoquer une espèce de tourbillon. D'accord. Donc les choses vont s'accélérer. Ici, esclave. On ne peut pas mieux dire. Hein, les esclaves du pass. Bon. Ou esclaves pour. Euh, pour avoir en fait accès à certaines choses qui sont quand même de l'ordre de, de la normalité. Hein. Habitude. On ira voir ce que c'est ici. Là, j'ai enfants. Ah, ça, c'est les enfants qui sont au cœur des manifestations. En tout cas, ça va certainement s'accélérer pour défendre les enfants. Hein. Dépendre d'eux. Ouais. Donc, il y a des, vraiment des, des questions de timing, des questions d'agenda ou des questions euh, de temps. Et hésitation. Oui. Donc, euh, moi, c'est ce que je ressens en fait hein, par rapport à l'armée. C'est que pour l'instant, ils ne sont, sont pas prêts. C'est pour ça qu'on aurait dépendre d'eux et hésitation. Il n'y a pas d'urgence pour l'instant. Enfin, l'urgence, si, il y en a un, mais enfin, pas assez. Pas assez pour les faire intervenir. Et donc, ça pourrait être ça. Alors, l'habitude. Là, je ne sais pas. On ira voir. Bon, là et là, ça, ça se comprend. On va les regarder ici et là. Parce que c'est là que c'est bloqué, en fait. Hein. Ok. Alors, toujours par rapport à l'armée. Ici, on va peut-être même mettre deux cartes. Et là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici On a les questions d'argent et les questions de peur. Alors, peur par rapport à l'argent. Alors, ça, ça me dit que... Plusieurs choses en fait. Déjà par rapport aux personnes de la population, il va y avoir des grosses inquiétudes par rapport à l'épargne, mais pas seulement. Oui, ça peut être effectivement des questions financières. Donc comme je vous dis, l'épargne, la bourse. Mais ça peut être aussi le fait que les gens deviennent vraiment, euh, comment dire, de plus en plus dans une situation d'urgence. Hein. Il y a des questions monétaires, des questions de, de survie même qui vont se poser ici. Hein. Je pense à toutes les personnes qui ont perdu leur emploi par suite de ce chantage donc ici il y a un élément important qui à mon avis va entrer en jeu ici on a alors la balade et les mesures donc il y a quelqu'un qui rameute les foules ici hein, c'est toujours la personne pour moi qui euh... il y a quelqu'un qui a écrit c'est du pipeau, non c'est pas du pipeau pour moi c'est plutôt vraiment quelqu'un euh, qui rameute les foules là j'ai pas d'autres cartes pour ça, donc c'est à ça que ça fait penser. Et donc, il y a des mesures ici. Bon. Alors, il se peut que ce soit ici, qu'on ait deux choses, en fait, qui ne sont pas en rapport l'une avec l'autre. C'est possible. On peut soit avoir des questions financières avec, effectivement, ce que je viens de vous dire, crise boursière, peur pour l'épargne, etc. Et soit, ici, des gens qui ont peur. Alors, on peut mettre les deux ensemble, mais pas forcément. On va essayer de voir si ces deux-là sont à mettre ensemble. Et on va remettre une carte. Je vous rappelle que je suis sur l'histoire de l'armée pour l'instant. Hein, je n'ai rien. Je les sens passifs pour l'instant. Je les sens vraiment en attente. Rien qui bouge. Bon, alors ce n'est pas vrai partout. Hein. Vous savez, en astrologie, j'avais bien vu l'intervention militaire. Oui, il y en a. Puisque par exemple en Australie, ma foi, euh, on ne peut pas dire. Hein. Eux, ils sont en plein dedans. Bon, puis policiers, euh, policières, militaires. C'est vrai qu'en en astrologie, on ne peut pas trop différencier les deux. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des interventions, on va dire, assez musclées quand même dans le monde. Et puis, je ne vais même pas parler de ce qui s'est passé en Afghanistan. Hein. Militaire, armée, euh, oui. Bon, ben, tout ça, c'est pareil. Hein. Pas du moment où il y a des armes. Alors, violence. Violence avec de l'argent. Bon, ça, ça ne va pas bien ensemble. Hein. Donc là, il faut s'attendre euh, à ce que les gens, en fait... À mon avis, c'est ça. Est-ce que les gens, en fait, fassent, fassent preuve de violence parce qu'il y a des questions financières. Et c'est vrai que je viens de lire... Que, euh, il va y avoir baisse des aides au chômage, hein, si j'ai bien fait enfin, des choses comme ça. Hein. Donc là, ça va susciter de la violence. Hein, les questions financières, je n'ai pas encore très souvent sorti cette carte-là, mais ça va intervenir. Et ici, ah ben on a quand même un danger qui sort avec la peur. Hein. Bon, donc lentement mais sûrement, on trouve des choses quand même. Qui, euh, autant ça, ça peut être le début ici, avec éventuellement cette carte-là qui va s'accentuer. Autant là, j'ai l'impression que je vais plus vers l'avenir, mais l'avenir très, très proche. Je pas, vous voyez bien. On va regarder ici. Alors, faillir, donc des mesures qui ne, qui ne portent pas leurs fruits, hein, faillir, des mesures qui ne fonctionnent pas. Alors, ça peut être, le, évidemment, le gouvernement, ça. Hein. Et là, aimer, oui, c'est ce que je vous dis, hein, il y a quelqu'un ici qui est aimé des foules et qui est en train de, de rameuter les populations, en fait, hein de réunir les gens, de regrouper les gens, de faire en fait une union ici. Mais je ne vais pas donner de nom parce que bon ça peut être plusieurs personnes. Enfin enfin j'en sais pas. Je sais pas. Ça peut être aussi une personne qu'on ne connaît pas. Donc pour l'instant, l'armée, ben elle sort pas. Ce que je sors, moi, c'est plutôt les choses qui se passent effectivement en France, hein, avec encore une fois le pass. La politique euh, du gouvernement, qui euh, de toute façon, va aller, va entraîner tout le monde dans le tourbillon. Donc c'est un piège, hein, dont on ne sort pas. Un tourbillon, on peut pas en sortir. Hein, vous restez au fond, vous allez tout au fond normalement. Boum. Et pour vous en sortir, ben faut, faut qu'on vous lance une corde, parce que sinon c'est pas la peine. Donc là, c'est vraiment le, le gouvernement qui se sabote lui-même parce qu'il ne fait pas marche arrière. Les gens qui vont monter à l'assaut des euh, enfin, comment dire, à l'assaut du gouvernement, oui, sur ce que je chiffre, puis dire, hein, parce qu'il va falloir vraiment défendre les enfants. On commence à avoir de plus en plus de témoignages sur, euh, sur les effets du Vax sur les enfants. Je ne vais pas dire ce que je pense ici, mais enfin, je pense comme vous, on va dire. Hein. Alors, on va la regarder au niveau ici et là, et voir finalement si l'armée va enfin intervenir ou pas. Alors, enfin à venir a que il faudrait voir évidemment si c'est positif, parce que si on a une loi martiale, évidemment euh, c'est pas vraiment ce qu'on souhaite non plus hein. donc là j'étais partie sur dépendre d'eux dépendre d'eux, comme je suis sur les questions d'armée, c'est l'armée qui dépend d'eux, qui dépend d'un timing alors on va voir ce que ça peut être, ici c'est à mon avis une carte un petit peu à part donc on va la mettre de côté, hein. c'est juste euh, en fait la, la personne qui... Euh, qui regroupe les Français, mais je ne veux pas m'éloigner du sujet. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire ou qu'est-ce qu'il va faire intervenir à l'armée Et est-ce que l'armée va intervenir On va essayer de voir par là, parce que c'est bien l'hésitation que je sors. Hein. L'hésitation, pour moi, elle est bien sur l'armée, par contre. Elle est là, en fait, l'armée. Elle est avec la montre, donc il y a la question de retard, et il y a les questions hésitation. Moi, j'ai l'impression qu'ils interviendront quand il y aura un danger, ici. En fait, ces trois cartes-là, on pourrait les mettre en relation, effectivement, avec l'armée. Et la violence, plutôt avec, euh, à côté des enfants, on va dire ici, puisque là, c'est les manifestants. Hein. Alors, quand je dis violence, ce n'est pas les manifestants, il ne faut pas que je me fasse mal comprendre. Mais disons que c'est violence par rapport à l'argent, c'est-à-dire qu'il va y avoir des, des choses négatives par rapport à l'argent. C'est plutôt ça, hein. ce qui fait que les personnes vont réagir violemment, on va dire ça comme ça. Alors, dépendre d'eux. Alors, il y a les gens, il y a les enfants, ok. Ici, hésitation, ouais, ça c'est la foule, les, pareil, c'est le peuple, hein, là et là. Et là, il y a la, la politique ou l'idéologie. Bon, c'est longtemps qu'on n'avait pas vu celle-là. Alors, hésitation par rapport aux foules, ou par rapport aux gens en général, hein, ça inclut évidemment les, les enfants. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une hésitation ici en fait, j'ai l'impression qu'il y a une hésitation pour se mettre du côté des gens. C'est ça qui m'embête un peu, moi. Et là, on va remettre aussi une carte sur le danger. Parce que pour l'instant, j'en sais pas plus. Voilà. Alors, ici, je vais se libérer d'eux. Ouais. Là, j'ai contrainte. Ouais, ouais. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. L'armée n'est pas libre d'intervenir, hein. Vous voyez, vous avez les contraintes ici. Hein. Et là, vous avez aversion. Bon. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'armée, par contre, euh, n'est pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se passer au niveau politique. Hein, vous avez l'aversion par rapport euh, à l'idéologie politique, éventuellement le nom, vous savez ce que c'est, et évidemment par rapport au gouvernement. Ils sont contre, hein. attention, ce sont quand même des patriotes. Hein. Donc... Euh, ils ont vraiment leur, euh, leur opinion, hein, ces gens-là, c'est... Ce sont des, des, des, des Français, euh, encore une fois patriotes. On peut ne pas être d'accord, mais enfin bon, on va dire que la, la majorité d'entre eux ont une aversion pour les, les histoires politiques. Mais il y a une contrainte. En fait, on pourrait lire ici se libérer de contraintes. Donc ils attendent quelque chose. On le voit bien, vous avez des cartes, dépendre d'eux, hésitation, se libérer d'eux et contraintes. C'est quatre cartes qui vont dans le même sens. Ils ne sont pas prêts. Hésitation, contrainte. Ils sont soumis à des contraintes. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas intervenir pour l'instant. Hein, il y a la question de temps, il y a la question de timing, il y a la question de dépendre d'eux. Ce n'est pas le moment. Bon, par contre, ici, on a bien quand même failli... Euh, ça, je pense que c'est le gouvernement, les mesures gouvernementales qui vont échouer. Hein, on pourrait le mettre à côté de Rigide éventuellement. Bon. Alors, c'est une carte que je n'ai pas retournée ici. C'est l'école. Donc, c'est toujours la question des enfants ici alors oui, alors ça peut être les enfants c'était ma première intuition Ou est-ce que c'est des lois, on va voir je vais remettre une carte parce que j'étais en train de voir le danger moi mais oui ça peut être quand même encore les enfants ça peut être encore encore une fois les enfants les enfants sont en danger mais ça, ça fait longtemps que je le dis aussi euh, pour l'instant je vais remettre qu'une carte là cycle Ouais. donc il y a une espèce de cycle par rapport aux enfants là alors, c'est vrai que la carte habitude, je ne l'ai pas recouverte. On va aller regarder ce que c'est ici. Pour le danger, je pense vraiment que c'est les enfants, mais il n'y a pas que ça à mon avis. Pour l'instant, encore une fois, ils sont bloqués, ils n'interviennent pas. On va voir, alors habitude, et on va voir qu'est-ce qui pourrait qu qu faire qu'ils se libèrent des contraintes. Est-ce qu'ils vont le faire Est-ce qu'ils vont se libérer des contraintes on va mettre une carte sur trois, voilà. Alors, habitude, oui, voyez, donc en fait, c'est ça. Donc, ils interviennent. Alors, ça, ça peut être aussi les, les fourmis soldats. Hein. Alors, je n'ai pas toujours cette interprétation. Enfin, euh, bon, là, étant donné que je suis sur l'armée, euh, on va dire que ça peut être les petites fourmis les soldats. Et en même temps, c'est les ennuis. Donc, habitude d'intervenir, en fait, quand il y a des ennuis, hein, des gros ennuis. Donc, c'est ça, en fait. OK. Et l'aigle c'est aussi, enfin pour moi c'est un aigle. Hein. On y voit un aigle ou on n'y voit pas un aigle, mais enfin c'est un oiseau qui vole très très haut. Donc l'aigle c'est aussi un, un animal de pouvoir. Donc on va dire que leur habitude est d'intervenir euh, et de euh, comment dire avec autorité. Hein. L'aigle c'est aussi l'autorité, quand il y a des ennuis. Bon. Alors, dépendre d'eux, ben oui, ils attendent un petit peu en fait le serpent. Donc, que les choses s'enveniment. Hein. Vous voyez, comme j'essaie de, re, de remettre en perspective, venimeux, c'est le venin, c'est le serpent. Donc, quand les choses s'enveniment, quand les choses vraiment se dégradent, et quand il y aura de la violence. Et c'est là qu'ils interviendront. A priori, j'ai quand même l'impression qu'ils vont intervenir. On va remettre encore une carte sur chaque. Et puis, après, on ira changer de jeu, parce qu'il ne faut pas que je, je sorte trop de cartes avec un jeu. Après, ça ne veut plus rien dire, hein. Embarrassés, ouais pour l'instant ils sont embarrassés c'est pas encore le moment ce que je vous dis hein. enfin ils voient qu'il y a des ennuis c'est vrai mais pour l'instant euh, bon c'est pas encore assez fort je vous dis ils attendent ça alors serpent et apparence d'accord et là on a n ouais, ça sort bien ensemble là. alors serpent apparence alors apparence c'est quand on quand on donne une image qui n'est pas vraie. Le serpent, c'est pareil, c'est l'animal que l'on met en relation avec la trahison. Donc, euh, apparence de haine, c'est un peu bizarre. Hein. Ça veut dire qu'en fait, ils vont intervenir quand il y aura euh, alors des histoires de trahison, des gens qui n'ont pas l'air de ce qu'ils sont, mais qui sont mauvais, qui se, qui se dissimulent sous une apparence, et en fait, qui sont dangereux. Et effectivement, qui vont intervenir avec violence et haine. Et c'est là où ils interviendront, à mon avis, mais pas avant. Alors, ces gens-là... Alors, on pourrait éventuellement là, aller rajouter le danger, hein, cette fois. En plus, ça va bien ensemble, ces trois-là. Apparence, haine, danger. Alors, oui, donc là, il y a la clé. Alors, ça peut être la solution, la clé. Et là, on a quand même quelque chose de positif. C'est comme si les gens allaient quand même se réjouir de leur intervention, hein. victimes. Ah, par contre, ça, ça m'embête, parce que ça veut dire qu'on va attendre qu'il y ait des victimes pour qu'ils interviennent. Et là, voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire, attendre. Bon. Et ensuite, et eh bien, les choses sont quand même positives. Bon, alors, il faut que je vous dise que l'armée, moi, je ne le sens pas négatif, c'est l'armée. Je ne le sens pas négatif parce qu'il y a quand même une aversion par rapport à une idéologie. Donc, s'ils sont contre les histoires de gouvernement, bah, normalement, ça veut dire qu'ils sont quand même plutôt pour le peuple. Ça paraît logique. Hein. Mais ils sont pour l'instant bloqués. Parce que la situation n'est pas assez grave pour que les interviennent, même si on peut dire, oui, les manifestations, etc. etc. Ben oui, Mais s'ils interviennent quand c'est trop tôt, ça peut se retourner contre eux et ça peut se retourner, évidemment, contre le peuple. C'est pas non plus ce qu'ils veulent. C'est pas des gens idiots, attention, hein, c'est des gens intelligents. Hein. Donc ils vont malheureusement devoir attendre qu'il y ait des victimes, qu'il y ait des gens, donc les, les, les serpents, là, hein, avec la haine, et avec vraiment des, des gros ennuis. Et là, ils interviendront. Alors, on va essayer de voir, si justement, si ça va se faire. Parce que là, j'ai dit, en fait, c'est le conditionnel. Hein. Si, en fait, c'est juste les conditions dans lesquelles ils peuvent intervenir. Mais est-ce qu'ils vont intervenir Ça, c'est une autre question. Alors, pour ça, je vais plutôt prendre ce jeu-là. Le jeu Habitat que j'aime bien. Qui sort bien aussi, hein, quand je fais des petites consultations. Très sympa, ce jeu-là. Je vous le montre hein, voilà alors on a donc les conditions il hein, faut que en fait c'est des victimes pour que l'armée intervienne mais est ce que est -ce que ça va arriver est ce que ça va arriver donc là on va poser la question alors j'ai la tempête et l'appel à l'aide mais en plus on retrouve l'aigle vous avez vu c'est assez étonnant on l'a ici on l'a on l'a là c'est bien un aigle hein. Donc, la tempête et l'aigle, avec un appel au secours. Oui, donc, c'est ça, en fait. Ils attendent un petit peu qu'on les appelle au secours. Hein. Bon. Alors, mais est-ce que ça va se faire On va mettre deux cartes. Non, on va mettre trois cartes pour avoir une espèce de, de résultat, quelque part. Alors, ici, on a la sagesse. Donc, ça, ça peut être le général des armées, par exemple. Hein. Euh, un homme d'expérience avec, euh, justement, le symbole de la sagesse sur l'épaule. Ça peut éventuellement marquer... La saison, ah, je sais bien, vous allez me dire, oui, il me faut encore attendre. Ben oui, je sais, mais enfin, ce n'est pas moi qui débloque les choses. Alors bon, c'est vrai qu'en astrologie, moi, j'avais quand même vu ça sur 2021. Hein. Donc, on verra. Ici, on a les médias. Et ici, on a encore la banquise. Voilà, ça, on a quand même pas mal d'histoires de, euh, de, de froid. C'est comme si, en fait, tout était gelé. Donc, ça fait penser à des choses qui sont euh, bloquées. Parce que quand c'est joli, ça ne bouge pas. Il y a deux pingouins qui se regardent, là. Sur la banque, Donc Des questions d'isolement. Mais alors, pourquoi j'ai les médias On va essayer de remettre une carte. Bah, tiens, on va remettre une carte avec celle-ci. On peut les aussi les utiliser. Donc, j'ai dit, est-ce que ça allait se faire Et J'ai deux fois la carte de l'hiver. Et j'ai les médias. Alors, les médias, ça peut être aussi euh, les gens qui appellent. Hein. Alors, vrai Bon, bah déjà, c'est une belle carte. Hein, vraie, célérité. Donc, c'est bien, effectivement, quelqu'un... Alors, à la tête des armées, je suppose, hein, qui, quand même, a, encore une fois, une certaine expérience. Bon. Ici, on a le chagrin. OK. Alors, le chagrin avec les médias, c'est pas bon. Mais ça peut simplement vous dire, en fait, que les gens sont chagrinés et euh, vont appeler, hein, ça peut être ça, et auto-saboteurs. Ouais. Donc là, on a quelque chose, quand même est assez fort. Alors qu'est-ce qui va s'auto-saboter Alors auto-sabotage c'est quand il y a une situation de toute façon qui ne tient plus la route, hein, qui se casse. Hein, c'est auto-saboteur parce qu'on en fait tellement tellement tellement que bah, ça craque. Ça, ça fait plutôt penser au gouvernement comme un auto-saboteur. Hein. Euh, on va voir pourquoi est-ce qu'il y aurait chagrin. On va essayer d'avoir un peu plus. Ici on va recouvrir et ici. Pour l'instant j'ai toujours pas ma réponse. Alors ici c'est les enfants. Alors le bien-être, hein, on peut dire voir ça comme ça. J'ai le dauphin, qui la carte de l'intelligence et de la chance. Et ici j'ai de, des questions d'eau. Des questions d'eau et éventuellement des questions de clarification. Un peu compliqué ce tirage, j'arrive toujours pas à sortir ce qui va se passer. J'ai l'impression quand même qu'il va falloir attendre que la situation se dégénère extrêmement pour qu'on ait vraiment une armée qui intervienne. J'ai courage, ouais. Alors ça pourrait aller vraiment pour les enfants. Hein. Euh, ici, j'ai humilié. Ah, donc il va bien y avoir des clarifications qui vont humilier certaines personnes. Et là, j'ai un homme. Alors, un homme dauphin, euh, bah, c'est un homme qui est positif. Bon, Alors je sais pas si c'est l'armée, mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui est bien. Donc, on va avoir des, quand même des révélations. On va les... En fait, ça me fait penser à la, la, la vieille femme. là. Bon, c'est le symbole de la sagesse. Mais c'est aussi, elle remue dans l'eau pour trouver des choses qui sont cachées. Hein. Donc, il y a bien en fait, encore des histoires de, de révélations qui vont remonter à la surface et qui vont humilier des personnes. Alors, c'est comme si je, je vous entendais en train de me dire « Oui, mais ça fait longtemps qu'on nous parle de révélations, ça n'arrive pas. »« Oui, mais enfin, bon, ça arrive tout doucement. Hein. » Regardez les États-Unis, ça a mis... Euh, euh, ben, neuf mois quoi. Hein. Et puis là, quand même, la fraude a été révélée, donc tout vient à point. Hein. Euh, on a eu quand même, euh, quand même des informations qui remontent de plus en plus. On a eu des scandales quand même. Hein. Euh, on a euh, les les, les, les, comment dire, les conflits d'intérêts qui remontent. Enfin bref, on arrive quand même à avoir des informations. Simplement, on n'a pas encore des têtes qui tombent. Bon, ils appellent celle de Sarko, n'est-ce pas Enfin, je pense plus ça fait longtemps que c'est casserole et les trimval, Donc, bon. Euh, mais lui, il ne m'inquiète pas. Alors, hum, c'est pas le problème. Bon, alors, attendez. On va essayer de voir quand même auto-saboteur. Donc, on va avoir des histoires de clarification. On va avoir les gens qui vont se battre avec courage pour les enfants. ouais ça, ça ressortait déjà. Il faut se battre pour les enfants. Alors, par rapport toujours à l'armée... On peut avoir des, un petit peu des indications. Il y a les loups qui hurlent et il y a les petits poissons. Alors, les petits poissons, c'est encore les choses cachées. Les choses qui remontent à la surface. Encore une fois, j'aurais tendance à la mettre par là, moi. Les loups qui hurlent. Alors, ces loups, parfois, ils sont bien, parfois, ils sont négatifs. Ça va dépendre. Ressentiment. Ouais, alors ça, à mon avis, c'est plutôt les gens qui hurlent, vous voyez Et le, le gouvernement qui continue à jouer sa petite musique. Donc, il y a un ressentiment qui va augmenter. Ici, on va regarder sur les petits poissons, ce qu'il peut y avoir, bienveillant. Bon, c'est toujours ces histoires de clarification. Ça ne bouge pas pour l'instant. Euh, alors, on va regarder avec le jeu Mythos. par rapport à auto saboteur il y a quand même quelque chose qui arrive. Alors cette espèce de, de roue dentelée, je sais pas ce que c'est. Si On peut y voir un peu ce qu'on y veut. Hein. Ça peut être un changement de cycle par exemple. Mais il y a des espèces de pointes ici. Donc c'est comme si on lançait quelque chose dans l'eau. Et ça va éclabousser tout le monde. Vous voyez qu'en fait, au fur et à mesure des tirages, je change d'interprétation. Et qu'est-ce que je sors après Le feu. Ouais, donc ça, ça fait penser quand même à une agression. Et on va mettre une dernière carte avec la porte ouverte. Donc il y a quelqu'un, alors quelqu'un, en tout cas des gens qui vont entrer dans un endroit ici. Hein, la lumière et la porte est ouverte. Donc c'est comme si en fait, on, on permettait l'intrusion. À certaines personnes euh, pour euh, pour lancer quelque chose ici Alors, je sais pas exactement ce que c'est mais il y a le feu donc c'est ça écoutez moi franchement l'histoire d'armée oui c'est bloqué pour l'instant on le voit bien hein. c'est pas maintenant il va falloir attendre vraiment qu'il y ait quelque chose de dramatique qui arrive c'est pas la, la première fois que je le dis hein. sinon ils peuvent pas intervenir il faut que les conditions soient extrêmes c'est malheureux mais c'est comme ça et ils n'interviendront ils pas contre le peuple, je ne pense vraiment pas. Ils interviendront par rapport à euh, une intrusion, une attaque. Euh, c'est pas, ce, pas ces cartes-là que je voulais mettre. Ah, pardon. C'était les autres, c'était celle-ci. Bon, on va quand même aller la retourner. Hein. Alors, ouais, bon. On va la mettre de côté parce que c'est pas ce que je voulais sortir. Mais enfin, là, c'est... Bon, la mère qui parle à l'enfant, c'est prendre conseil. Hein. Bon, OK. OK. Donc là, c'est les instructions. C'est pas ça que je voulais voir. Moi, c'était avec ces trois cartes-là. Les autres cartes. Voilà. Alors, on a le début. Donc, c'est ça. Et C'est le début. Donc, c'est vraiment le début. Donc, ça commence, hein, le commencement. Ici, on a se conformer. Et là, on a le chef. Donc, il y a bien l'initiative de quelqu'un. Quelqu'un qui a une certaine autorité. Euh, mais cette fois, c'est pas par rapport au chef des armées, c'est plutôt par rapport au chef... Je sais pas, j'ai un mot au commando qui me vient en tête. Hein. Voilà, quand temps, j'ai des mots comme ça qui me viennent. Donc, une espèce de commando, là, euh, avec un chef à la tête de ce commando, ici, qui va s'introduire dans un endroit. Alors, un endroit, il y a de la lumière, donc il y a des gens. Hein. Et euh, ça va être le début d'une attaque. Hein. Se conformer, c'est en fait, ça veut dire que c'est des gens qui ont l'habitude de faire ça. Bon, et c'est là qu'on aurait l'intervention. On va regarder plus loin. Alors, on a le piège. Et on a le pêcheur et le poisson. Bon. Et aussi une, une flèche brisée. Ah, on ne l'avait pas eu encore, ce symbole-là. La flèche qui est brisée. Donc, est-ce que c'est une attaque qui échoue En tout cas, on a l'impression que ça fait un triangle. Une flèche qui est brisée. Ok. Bon, ici, on a nettement des gens qui sont euh, un piège, hein, des gens qui sont mal maléfiques. Hein, c'est le, le cyclope. Ici, et on a le dragon. Alors, dragon, c'est pas forcément mauvais. Hein, parce que là, on voit le pêcheur qui vient demander conseil à quelqu'un qui est plus puissant. Bon. bon, ça, ça peut être justement cette fameuse armée qui vient comme un dragon. Dans un danger, ici. Euh un danger important. Et là, on a quand même une flèche brisée. Alors pour briser une attaque, par exemple. Hein, ça pourrait être ça. Pour empêcher une attaque, ou en tout cas, pour arrêter les choses. Alors, on va regarder avec le dernier jeu, savoir ce que ça va se faire. Hein, parce que là, euh, moi, j'ai l'impression que oui, quand même. Mais bon, c'est une intuition. Hein. Maintenant, évidemment, euh, bah, je peux me tromper, je suis comme tout le monde. Mais j'ai quand même l'impression. Alors, on va regarder la coupe. Ah, j'ai une carte qui est sortie du jeu alors j'avais le diable ici alors du coup la couple, en fait la coupe c'est celle ci hein, parce qu'elles sont tombées donc j'ai le diable avec l'as de bâton alors le diable c'est mauvais euh, c'est euh, bah, les gens euh, les malveillants voilà les gens qui sont malveillants exactement et l'as de bâton donc des gens malveillants avec l'as de bâton j'ai pas de, de diable avec l'as de bâton ensemble j'ai pas d'interprétation mais l'as de bâton c'est le le pouvoir et le commandement, donc ça veut dire des gens malveillants euh, qui vont, euh, comment dire, alors qui vont réussir des choses, hein, parce puisque c'est l'as de bâton, donc effectivement, ils vont avoir du succès dans ce qu'ils vont faire, malheureusement. Ouais. Ah puis j'ai le marteau qui s'est retourné en même temps, effectivement, j'avais pas vu celle-là, elle est tombée. Confusion et flottement. Ouais. Bouillonnement d'idées non coordonnées. Donc c'est un peu des gens qui sont fous. Et ça peut être aussi des gens euh, qui ont des idées folles. Alors, par exemple, des... des comment on appelle ça des, euh, des fanatiques. Ça peut penser à ça. Bon, bah écoutez, il y a quand même quelque chose hein, qui se trame. Hein. Du coup, je n'ai pas réussi à avoir, pas réussi à avoir ma, ma datation. On va voir. Mais bon, c'est les trois prochains mois, donc... Euh... C'est donc pas très loin, pas très longtemps, hein. on parle pas de d'années là. Hein. Euh... Ah, je sais ce que je vais faire, je, je vais reprendre une carte de, du paquet et je vais regarder par rapport euh... Le paquet du coup il est là, on va les enlever. Ah, c'est que en dessous ce qu'il y a, Tiens, ça c'est vraiment bizarre, j'ai l'arcane sans nom et la lune. L'arcane sans nom, c'est des transformations brutales, hein, effectivement. Mais la lune, c'est le peuple. Hein. Oh là là, il va y avoir des trucs. Bon, je vais reprendre le paquet. Et là, euh, ça fait penser en fait à des victimes dans la population, moi, hein. Bon, euh, je voulais simplement voir au niveau du temps, si on pouvait avoir euh, par rapport au, au numéro de la carte. Alors... encore la lune alors la lune ce qui me vient en fait ça me vient avec les nouvelles lunes les pleines lunes etc euh, alors il y a une nouvelle lune le 6 octobre si je ne me trompe et ensuite eh bien on a des éclipses fin octobre et ensuite on en a une en novembre je vais vérifier mais maintenant de mémoire c'est le 26 octobre et le 10 novembre donc euh, octobre novembre ouais donc ça pourrait arriver assez vite. Hein. La lune, c'est aussi l'astre le, le, le plus rapide. Hein. Intuitivement, tiens, je pense, au 18 octobre. Bon, alors ne me prenez pas au mot, s'il vous plaît, s'il si se passe rien le 18 octobre. Hein. Mais je ne sais pas. Je vois le 18. Alors bon, voilà, je prends le chiffre. Hein, sur le mois d'octobre. Ok. Bon, donc, bah, je crois qu'on a notre réponse. Hein. Donc, pour l'instant, pas d'intervention. Mais. Pas non plus d'intervention contre les manifestants. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. L'armée est en hésitation parce qu'elle est soumise à des contraintes. Ils détestent la politique actuelle, aversion, très nettement. Mais ils ne peuvent pas intervenir, ils vont être obligés d'attendre, d'attendre qu'il y ait des choses dramatiques qui se passent. Et ensuite, eh bien. Alors oui, justement, on n'a pas regardé. Alors, si ça arrive, on va être dans conditionnel, hein, tant pis. Est-ce que, effectivement, est-ce que ça va changer la donne hein, Si on a effectivement des. Des gros problèmes avec des attaques et tout est ce que est ce que ça va améliorer la situation d'une certaine façon alors on a le lion qui danse avec le sauvage donc ça c'est le peuple on peut considérer que le lion c'est le symbole de la force et du courage donc c'est pas une mauvaise carte hein. ça pourrait être au contraire très positif et là ben, ça, là en fait on retombe, on retombe sur les questions de, de regarder à long terme hein. c'est pas c'est pas euh... oui ça en fait ça veut dire qu'ils attendent hein. ils attendent vraiment voilà, pour l'instant, ils sont en retrait. Bon, on n'en saura pas plus. Hein, quand le jeu ne veut pas parler, donc ça veut dire que c'est la fin. Donc je n'ai pas le droit d'en dire plus. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que euh, c'est positif et que par la suite, eh bien, ça devrait changer des choses quand même. Hein. Ça devrait changer des choses en positif. Bon, alors, encore une fois, ne m'en veuillez pas. Hein, S'il n'y a pas d'aboutissement sur octobre, parce qu'au niveau du temps, évidemment, là, il faudrait être super, super, super, super génial. Pour trouver le bon mois, alors je n'ai pas la prétention de l'être, hein. il peut y aura des décalages quand même. Mais quand même, moi je dirais bien que dans les trois prochains mois, ça devrait vraiment bouger. Hein. Je serais quand même très étonné qu'il ne se passe rien d'ici euh, la fin d'année, d'ici décembre. Bon en tout cas faites attention à vous, hein, parce que là le risque il est là, il ressort à chaque fois quand même. J'ai toujours les histoires de feu. Hein. Vous avez vu qu'il y a des volcans qui se sont réveillés quand même, c'est curieux. Hein. Et puis on a eu beaucoup beaucoup d'incendus sur 2021, donc l'élément feu est important. Bon, on a aussi des inondations, vous allez me dire. Oui, c'est vrai. Mais le feu, c'est plus destructeur, j'ai envie de dire. Parce que le feu, une fois que c'est brûlé, il euh, n'y bah, a rien qui repousse. Quoi. Donc, euh, c'est plus embêtant, si vous voulez. Alors que le feu, bon... Euh, alors que l'eau, Bon, un bah, excès d'inondation, la nature, normalement, elle s'en remet. Hein. Mais là, euh, le feu, euh, ça m'embête. Ok, Ben bah, écoutez, faites attention à vous. Et puis, à bientôt. Au revoir. Thank you.